Tout est bien monté, ficelé, pour ternir, pour faire tomber des gens. Et c'est pourquoi Sadiba lui-même, on lui a poussé, Mamadi s'est déplacé, allez le voir, pour venir convaincre l'opinion nationale et internationale que des armes ont été volées. Hein? Demandez les militaires, ils vont vous dire et vous, les militaires, vous êtes même au courant. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris. Mamadi a échoué. Les militaires ne sont plus dans son esprit qu'ils sont en train de monter tous les topos. Que des âmes ont été... que des âmes... Vous, vous êtes d'accord avec le Mali D'après, que des âmes ont été volées et allées au Mali. Le Mali, c'est vos partenaires. c'est pas vous qui donnez de l'essence au Mali tout récemment, là. Mais tout ça s'est fait pour faire tomber certains militaires. Vous allez attendre encore des arrestations massives. Parce que il y a des militaires, ce n'est pas des narcos. Comme je vous l'ai dit hier, il y a la pression de la communauté internationale sur eux. Donc, il faut se débarrasser de toutes des de gens qui peuvent les créer des ennuis. Donc, que les Guinéens mettent en tête cette histoire d'armes perdues, volées là. C'est du montage. Quand ils sont venus, ils ont fermé. Ce sont leurs petits qui sont là-bas. Rien n'a été cassé. C'est du montage. Ils ont voulu que Sadiba lui-même parle de l'affaire là. Là pour que les gens puissent croire. Que des armes ont, ont été volées. A Mourfama et Wamasor ouais, ira tifé. Mamadi Doumbouya est Mama né groupe. Parce que les gens ne sont plus dans leur esprit. Les militaires sont fatigués. Ils voient qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à mentir. Il faut chercher à mentir. Mais ça ne marchera pas, je vous ai dit. Ça ne va pas marcher non plus. Quoi que vous fassiez, c'est fini. Cette transition, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Voilà. Parce que au même, vous n'écoutez pas. Hein. Vous pensez que vous avez la force. Vous pouvez arrêter tous les militaires aujourd'hui. Vous êtes en train de mentir. Vous avez même entendu maintenant dans les journaux. Ah oui, Sadiba, il est dans des pétrins. <rire> dans CNRD C'est-à-dire vous-même vous allez vous enterrer vous-même Vous allez creuser le trou Et vous allez tomber dans votre propre piège oh Lord, Vous allez tomber dedans C'est-à-dire Vous avez abusé maintenant Du peuple de Guinée De tout le monde Regardez aujourd'hui le discours de Ousmane Gawal Vous avez entendu Ousmane Gawal Quelqu'un qui parlait avec assurance, avec arrogance. Mais vous avez écouté Ousmane Gawal aujourd'hui. Hein? C'est des poules mouillées. CNRD aujourd'hui. Ils sont en position de faiblesse. Parce que le peuple est fatigué. Vous l'étant. Et vous l'étant exposer. Vous avez Ousmane Gawal tantonné trois fois aujourd'hui. Ceux qui parlaient de justice C'est rentré, c'est sorti Vous savez, RPG Si vous voyez jusqu'à présent Nos cadres sont détenus C'est parce que, des fois Nous sommes des poules mouillées Parce que moi Les autres, eux, ils sortent Les autres, là, eux, ils sortent ah, hein. Même aujourd'hui, là C'est l'autre qui peut rentrer aujourd'hui C'est maman. Vous savez, j'avais toujours dit ça ici. C'est le ils Mais actuellement, là, Wallahi, c'est nous rentrer, Mamadi Doumbouya n'aura clan et nous oser. Parce que ce qu'ils ont montré, dans ces deux jours-là, Mamadi et son clan, ils ont cru qu'ils pouvaient effrayer les gens de l'axe. Mais, hey, ils ont tapé poteau. Si vous voyez que nous, nos cadres sont en train de croupir en prison, c'est que jusqu'à présent, les militants du RPG ne sont pas encore sortis wallah si on sortait tous ensemble, c'est pas seulement les Foriquemang qui allaient libérer, c'est tout le monde, c'est l'ensemble. Mamadi est Mama en train de jouer la carte, le CNRD. Donc, asseyez-vous. Si vous voulez que le docteur Kassouria, le docteur Diane, Aliébla, Fana Molu et Bolifana, UFDG, ils ont fait leur part. wallah c'est nous dans les rentes aujourd'hui. Sincèrement, ma. Sincèrement, ma sotom. Parce que, ouais, militants, ils ont des militants qui sont prêts. RPG bouche, des poules mouillées. Non, non, il faut si c'était celui qui était au pouvoir, ce que Momadi a fait là, Bill, celui serait de retour jusqu'à présent au pouvoir. Si c'était celle qui était au pouvoir, et que Mamadi avait fait le coup d'État, non, là, celui serait encore au pouvoir aujourd'hui, il allait revenir par la force. Mais chaque fois, on dit manifestation, chaque fois, on dit manifestation, nous, c'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Si vous voyez que les fourniqués ils ont été libérés, ils n'ont pas été libérés pour autre chose. Rapport de force, ils ont compris que le peuple, c'est manifester que eux, tant qu'on ne libère pas ces gens-là, ils ne vont pas arrêter. Si tout le monde se libère à faire de Dumbuya, comme je vous ai dit, c'était déjà fini. Mais on va, on donne de l'argent à des jeunes qui sont vendus, qui mettent leur dignité dans l'eau. Qui mettent leur dignité dans l'eau. Je me dit que il ne connaît rien si ce n'est pas la force. Walloy, si ce n'est pas la force. Vous pensez que nos cadres... Si, si l'autorité était sortie là, ils allaient libérer tout le monde. Si l'autorité était sortie comme l'axe est sorti, Walloy, ils allaient libérer nos cadres. Ils n'allaient pas libérer les Fonikemangé. Hein? Nos cadres étaient déjà là-bas. On ne les a pas jugés. C'est parce qu'ils ont vu dans nos yeux. Ils ont vu que nos militants ne sortent pas. Hein et le CNRD est en train de profiter de ça. Comment des bandits, des voleurs vont venir s'asseoir pour nous, pour, pour parler de jugement Comment mama dit, un bandit comme lui, un criminel, va venir nous parler de jugement Est-ce qu'il est qu l'élu du peuple Est-ce que le bandit Mamadi Doumbouya est l'élu du peuple Il va nous parler de justice. Mamadi doit parler de justice à quelqu'un Mamadi Doumbouya doit parler de justice à quelqu'un C'est ça la justice qu Est-ce que, est que lui, il a pu apporter un changement positif à ce pays? Ce bandit de Mamadi Doumbouya. Il a pu apporter un changement. Donc, euh, asseyez-vous. Comme je vous ai dit, cette histoire de, de cours des armes perdues là, vous allez finir à voir tout de suite là. L'armée sera divisée. Mettez cela entre trois clans. L'armée sera divisée. Ils vont diviser l'armée tout de suite. L'armée, je dis bien, les patriotes, là, il aura leur clan. Ceux qui sont conscients, là, ceux qui sont dans l'esprit du peuple, il aura ce clan. Ils seront plus nombreux. Ils seront plus nombreux. Il aura le clan de Doumbouya. Ceux-ci ne sont pas nombreux. C'est seulement les forces spéciales. Les enfants qu'il est en train de nourrir aujourd'hui. Hier. Yeah. Donc, et le clan de Idi Amin, le maître à jouer, le cerveau, tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il aura trois clans. Les Amara et puis les Doumbouya, leur clan de force spéciale, qui ne sont même pas nombreux, mais ils sont bien armés. Et, et, il aura le clan de Idiamine aussi. Plus l'armée normale. Les gens qui sont en train de mater aujourd'hui, le, les, les Sadibas, le, les Commandos Fara, tous ces gens-là, ceux qui sont dans l'armée par amour, qui ont servi, mais les affairistes maintenant là, vont faire face à ces gens-là. Je vous dis, les jours à venir, vous allez entendre des arrestations et vous allez entendre pom pom pom pom, Wallah, et ça va tirer. Parce que les gens ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Les mamadis, eux, ils sont prêts aujourd'hui à garder, à rester, à contrôler. Et le reste de l'armée, ils ne vont pas rester. Ils ont déjà encaissé beaucoup, mais ils ne vont pas se laisser faire. Ça, je vous le dirai. Donc, Mamadi est en train de tout faire pour casser l'élan des gens. Il est en train de tout faire pour casser. Donc, euh, moi, je vous ai dit, eh, l'affaire-là, nous sommes déjà vers la fin. Restons sereins. Prions beaucoup pour ce qui est bon pour le pays. Prions pour le bien du pays. Voilà. Sinon, l'affaire-là est déjà finie. Mamadi, c'est que quand un pouvoir. Il n'y a plus de confiance entre le peuple et le pouvoir, c'est fini. Aujourd'hui, Mamadi ne peut plus aller sur l'axe. Il va les convaincre comment Non, non, non. Personne ne peut faire confiance à Mamadi. Après avoir humilié Seloudalé, après avoir cassé sa maison, après avoir mis Founike Mangue en prison et les autres, après avoir tiré sur les jeunes de l'axe, quelle confiance il va avoir et Pour le RPG, on n'en parle pas. Donc, on attend seulement ces questions de temps seulement. C'est seulement les soldats patriotes, nous devons prier, les soldats conscients, conscients puissent vraiment se lever. Sinon, laffaire a été déjà finie. Le clan, les gens derrière Mamadou, seulement, il dit tout de suite, ok, je fais un décret, faites ça. Les gens exécutent, mais ils ne sont pas dans son cœur. Vous voyez, euh, le petit frère de Madik lui-même, les cadres qu'il y a aujourd'hui en Europe, ils sont paniqués. Ils disent, que ah, qu Mamadou doit enlevé son entourage que parce que tous les décrets que nous déjà nous donnons les informations. Kader, moi je vous dis, même Mamadi lui-même c'est mon premier informateur. Ton Mamadi Dumbuya là, c'est mon premier informateur. Moi Damaro, je peux lire dans l'esprit, je peux lire dans la pensée de Mamadi Dumbuya. Walloy Moi je peux lire dans sa pensée. Vous-même vous voyez aujourd'hui, vous êtes paniqué. Kokomo les blogueurs la font pour avoir les infos. Et c'est réel. Kader, le petit frère de Madik, l'un des supporters du CNRD, ils sont tous paniqués. Ils sont paniqués. Moi, je vous ai dit, nous, il y a des infos. On ne va pas dire. C'est la fin du film seulement. Quoi que Mamadi Doumbouya fasse maintenant, c'est fini. S'il veut, il n'est qu'à muter les militaires. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Et moi le cas, C'est qui est en train de frapper Mamadi actuellement. C'est hacker qui est en train de le frapper. Aujourd'hui, parce que les autres sont sortis, tu as libéré les phonics Mangue. C'est bien. Mais il faut libérer nos cadres aussi. Il faut libérer nos cadres. Si le présent Alpha Kondé aussi était mauvais lorsqu'il était venu là, il allait faire comme les autres. Mais les dadis sont venus ici. Les Soukouba Konaté, ils ne se sont pas mis à arrêter des gens. Quand tu veux être exemplaire, là, tu commences par ton gouvernement. On m'a dit, les dents sont en train de... 6 milliards qui sont restés dans les caisses de l'Assemblée. Dans ça a bouffé ça. Tu ne parles pas de ça. Les Amaras, là, ils ont fait sortir de l'argent au trésor. Qu'au des gens, qu'au l'état devait des gens. Ils se sont tous enrichis. Les jibas, là tu ne parles pas de ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as peur, tu as honte aussi d'arrêter des gens, les membres de ton gouvernement. Ils vont dire Dja, vous êtes tous pareils, parce que tu as menti sur les autres. C'est pourquoi aujourd'hui. Ok, attendez, toi, maudit là, je vais te bannir d'abord. <rire> parce que tu as peur aujourd'hui d'arrêter des gens de ton, de ton gouvernement. Pour ne pas qu'on dise Ah, oh, voici. Tu es venu, tu as humilié les gens, regarde ton gouvernement. Sinon, l'argent qui a été volé, le petit temps, une année, sept mois-là, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Tout est ministre, rénovation, surfacturation, tous les bureaux étaient occupés, une transition. Vous êtes venu pour un petit temps. Est-ce que vous avez besoin de ces dépenses Mais comme le patron lui-même, c'est un bandit, ah ouais, ses collaborateurs aussi ont profité. Parce que c'est une transition, c'est un petit temps. Ils sont en train de s'enrichir. On m'a dit, on t'a parlé, tu n'as pas compris. Et aujourd'hui, voici, tu es noyé dans l'affaire. Tu es noyé dedans. L'armée est divisée. Ça, c'est clair et net. Tu le sais bien. L'armée est divisée. Et pourtant, tu, tu faisais croire à la communauté, communauté internationale que non. C'est l'armée qui, qui a qui ont, qui ont décidé de te mettre là. On m'a dit, regarde aujourd'hui l'armée guinéenne. Toi, tu n'as même pas de promotion. Tu veux, tu veux manipuler cette armée. Donc, c'est les manifestations qui doivent continuer. Et les responsables politiques, moi je vous ai dit, si certains pensent que, si on libère les Founiké que c'est fini, que... On va empêcher les docteurs Kassoury de sortir les autres. Le RPG, on va enterrer le RPG. Vous allez faire encore une erreur. Je vous ai déjà dit. Walloy Bilay, si ça chauffe, si Mamadi doit faire le choix entre RPG et l'UFDG. Ça, je vous le dis, prenez cela, hein, mettez cela dans vos cœurs en même temps. Biloy, il va faire le choix du RPG. Ça, je vous le dis, hein. si des gens pensent que le combat qu'on est en train de mener, qu'aujourd'hui, qu'on a libéré les Fonikemangé aux autres, que d'autres vont dire non de garder nos cadres, les cadres du de RPG dedans. Walloy. Vous avez échoué. Si vous avez à gagner, c'est de rester unis pour faire partie mardi, de Mamadi Dumbuya. Mais si vous pensez que c'est pour mettre la pression que Mamadi doit faire un choix entre le RPG et l'UFDG, Bill Lai, il va faire le choix du RPG. Je vous ai déjà dit ça. Il y, a quelques, il, y a, il y a des anciens de, de l'UFDG dans le gouvernement. Mais le RPG a plus d'anciens militants dans ce gouvernement que l'UFDG. Moi, je vous dis cette vérité crue pour que vous compreniez. Ceux qui pensent que non, voilà, il a libéré la que Mange, il a libéré tel tel. voilà c'est zéro. Je vous dis, c'est zéro. Je vous ai déjà dit, il est en train de jouer avec. Parce qu'ils savent que le feu est derrière lui, sur l'axe. Et les Fonique c'est des vrais leaders de l'axe. Les Ibrahim Diallo. Donc, il faut les libérer vite. Mais si vous pensez que. Non, j'en ai entendu des gens. C'est pourquoi moi, je ne les réponds même pas. Non, il faut garder. C'est des, des, des criminels économiques. C'est rentré, c'est sorti. Vous, vous, vous êtes en train de vous tromper. Vous avez dansé avec les gens là, ici, au, au début. Mais en fin de compte. Qu'est-ce qu'il y a Élection même. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'a pas cassé la maison de ce loup. Il n'a pas fait sortir Sidia. Il n'a pas tué les jeunes de l'Axe. Donc, ne tombez pas vite dans le piège de ces gens-là. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est diviser. Pour dire non, ne vous associez pas. Eux-mêmes, ils sont pro-RPG. Je vous ai dit, maman dit, son coup d'état, il a sauvé sa tête. C'est sa tête qu'il a sauvé. On doit mener le combat tous ensemble pour libérer tout le monde, parler des élections, même le gouvernement, imposer un premier ministre de consensus, comme au temps de a Konaté. Mais si on laisse le CNRB organiser ou faire des trucs, nous serons tous des perdants. C'est maintenant que les leaders politiques doivent, si c'est le retour à l'ordre constitutionnel, un gouvernement d'union nationale. Imposer un gouvernement d'union nationale, libérer tout le monde. Même la charte, ou je ne sais pas, euh, la constitution, ça doit être élaboré par tout le monde. Par tout le monde. Pour ne pas que demain, qu'on dise, ah, c'est un petit clan, c'est le groupe de Dansa qui a élaboré cette constitution, on ne veut pas, nanani, nanana. Non, non, non. Tout le monde doit être, les acteurs, les vrais leaders doivent être autour de la table pour résoudre le problème. Mais si certains pensent que non, on doit libérer euh, les phoniquement on va dire, ok, il faut garder les gens du de RPG dedans, voilà, et comme ça, c'est bon. Vous n'avez rien compris. Moi, je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Yeah. Donc, euh, c'est ce que je vous ai dit. Actuellement, ils sont en train de profiter de la situation seulement pour faire ce qu'ils veulent. Parce que le feu était derrière eux, ce qu'ils ont vu hier. Et si toute la Guinée sortait comme ça, si toute la Guinée sortait comme ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Et il y a eu l'erreur des leaders qui étaient d'accord avec Mamadi au départ. Ils ont laissé Mamadi faire ce qu'il est en train de faire. L'enfant, quand tu as un enfant, tu ne l'éduques tu, tu pas, tu ne le dis pas arrête de faire ça, fais ça. Arrivé à un moment donné, tu ne peux pas le contrôler. ah C'est ce qui est arrivé. Au moment que Mamadi devait former le gouvernement, vous devriez dire non, tu as fait le coup d'État, il faut un gouvernement d'union nationale. Vous devriez imposer un premier ministre de consensus. Vous n'avez pas fait. Vous avez vu, entre les Dadis et Sekouba Konate après, l'opposition, quand ils ont manifesté le 28 septembre, et après ils ont eu la force, l'armée avait peur. Sekouba est venu, il avait peur. Donc, il a laissé l'opposition faire ce qu'ils veulent. Ils ont mis un premier ministre. Tonton Jean-Marie de Repé à son nom. Et là, l'opposition contrôlait tout. Vous avez vu Bon, si les autres ont dit que voilà, il faut faire ce que vous voulez du RPG, quand il y a élection, nous, on va gagner. Je vous avais dit dès le départ, j'ai dit non. C'est une erreur de votre part. C'est une erreur de votre part. Ceux qui pensent que non, il faut, il faut faire tomber le RPG pour qu'eux, ils puissent monter. Mm -mm. C'est toujours une erreur. Vous devez rester. Vous avez écouté la CDAO, la communauté internationale, pour dire qu'il n'y a pas de dialogue. Les vrais acteurs sont connus. Je vous ai déjà dit, l'UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel et plus UFR, c'est les vrais acteurs. Donc, si ceux-ci ne sont pas autour de la table Et si vous, les trois là encore Les trios D'autres veulent se trahir là-bas Non, non, non, il faut faire tomber les RPG Là, nous, on aura le terrain facile <rire> Moi, je vous ai dit, go C'est RPG qui est au pouvoir Mais RPG ingrat RPG têtu qui est au pouvoir Je vous dis ça, go C'est RPG ingrat qui est au pouvoir RPG traite qui est au pouvoir Tous ceux qui sont là, là Vous les avez vus Mener le combat avec le RPG. Je vous ai déjà prévenu. Donc ceux qui pensent que non, ils vont profiter de la situation. Ils ont libéré les qui On s'en fout des anciens. Mmh. Vous êtes en train de vous tromper. Vous, vous les entendez parler de Affaire Air Guinée, vous avez oublié. Affaire Chemin de fer, vous avez oublié. Affaire même rébellion, vous avez oublié. Donc, n'oubliez pas, go, je vous ai prévenu de faire beaucoup attention de rester soudés, jusqu'à ce qu'on libère tout le monde, qu'on parle d'élection. Chaque parti est libre de se préparer conséquemment, de convaincre le peuple à, à, à, de voter pour eux. Mais si vous pensez que non... Non, non, non, moi, je, moi en tout cas, je viens pour, pour vous prévenir là-dessus. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui viennent de me prendre en marche... L'affaire de euh, des armes qui ont disparu C'est faux, c'est archi faux J'ai eu des infos J'ai eu des infos les, les gens même sont dépassés Ils disent que c'est quand ils ont cassé l'armée que c'est faux Que ce sont des montages Mamadi Doumbouya et son clan Pour attraper des militaires C'est pourquoi ils ont même poussé Sadiba De sortie pour que les gens puissent croire à cette histoire de, des armes ont disparu Parce qu'aujourd'hui ils ont compris Beaucoup de militaires ne sont plus dans leur esprit. Donc, il faut faire en quelque sorte, il faut créer tout ça. Moi, je vous avais dit, est-ce que Sadiba avait besoin de venir s'asseoir pour être un chef d'état-major, des trucs comme ça Est-ce qu'ils ont montré, l'armée, comment on peut faire sortir plus de 200 et quelques armes Comment un pouvoir militaire, ces armes-là peuvent aller, d'après eux, au Mali C'est eux qui disent, non mais, prenez, prenez les Guinéens au sérieux, hein. prenez-nous au sérieux. Allez, moi c'est bien là quoi. Arrêtez de vous foutre des gens, quoi. Ce n'est pas ça une république. C'est-à-dire que vous êtes trop enfantin. Vous voulez que moi, je vous respecte. Comment je vais vous respecter Avec des comportements bidons comme ça. Comme des bambins. Mais prenez les gens au sérieux. On sait que l'armée, il y a des complots toujours pour éliminer. Mais pour vous, c'est tellement... C'est trop enfantin. C'est... Allez, déni Bansanekela. Des gens qui vous ont soutenu, qui, qui, ont, qui ont tout fait. Vous avez reçu le coup d'état aujourd'hui la patate ça est dans vos mains maintenant c'est chaud. Vous ne pouvez pas Artesser. Celui dont vous avez humilié. Osoukhafsaï, oh, le président Alpha Konde, Asouka Fisa Aïle. Même le président Alpha Kondé en train de dormir. Asouka Fisa dit Regardez la situation du pays aujourd'hui. Donc euh, que Dieu nous aide, la famille. commis banate boutou, bebra c'est. Voilà. Donc, euh, Ousmane Gawal, tu étais chaud, chaud. Tu étais chaud la dernière fois, mais tu es sorti aujourd'hui calme. Tu as vu combien de fois